Top 10, les Pokémon les plus moches. Top 1, Miasmax. Ce Pokémon est un déchet ménager pour faire quoi. C'est le Pokémon le plus moche. C'est un sac poubelle et il est très rare. Top 2, Tarinorme. Ce Pokémon se distingue des autres par son énorme Tarin Dans la taille dépasse encore la tête qu'il apporte. D'ailleurs, ce Pokémon n'a pas qu'un nez mais quatre nez répartis sur les quatre côtés. Devant, derrière, à droite et à gauche. La goutte d'eau qui fait déborder le vase et sa vilaine moustache qui lui fait gagner plusieurs points dans la cause pour être. Le Pokémon les plus moches Tarina revient à la deuxième place de ce classement des Pokémon les plus moches Top 3, Barpo le poisson Il a une allure de poisson noir, voire pourri Barpo est un poisson qui se distingue par sa laideur Il l'incarne d'ailleurs S'il n'y avait pas Tarina et Nasmat, Barpo serait le Pokémon le plus moche Très lent et pas loin d'être nul. les dresseurs ne l'apprécient pas vraiment. Et même le Pokédex le qualifie de Pokémon pathétique, quoi de plus expressif. Il a des nageoires abîmées et un visage qui laisse à désirer. Toutefois, il figure déjà dans le top 3 d'un classement, même si c'est celui des Pokémon les plus moches. Top 4, gros tas de normes. Ce Pokémon est représenté par un liquide visqueux, rampant et empoisonnant, tout sur son passage. Il est qualifié de Pokémon dégoûtant et répugnant par le Pokédex, il dégage une odeur qui n'arrange rien du tout, caractère sauvage et méchant non plus. Pourtant, il reste de peu le podium pour ce classement des Pokémon les plus moches. Top 5 Kravarech. Son nom l'indique déjà, ce Pokémon ne doit pas avoir l'air beau du tout. Il fait partie des Pokémon aquatiques les plus moches. Représenté par une boule d'alc emmêlée avec une couronne rose sur la tête, Kravaresh est un peu Pokémon des plus repoussants. Certes, il y a d'autres Pokémon aquatiques encore plus laid. Cependant, on peut y dire que le crabe et la laideur arêche dans les deux pour certains. Top 6 Vasilis. Ce pokémon fait partie des Pokémon possibles, il rentre dans les catégories restreintes des pokémon les plus moches. Ce pokémon a une forme d'encre lui permettant de s'accrocher à toute chose. Il est évident que ses couleurs n'arrangent rien. Harmoniser le vert, le rose et le jaune n'est pas chose facile. Certes vous ne risquez pas d'avoir peur en tombant sur ce pokémon, mais sa forme est plus désagréable la ne l'avantage pas du tout top 7 garde ce pokémon c'est le seul pokémon légendaire de ce classement son apparence en tant que pokémon légendaire n'est que le pas vraiment les Pokémon légendaires présentent souvent une apparence très appréciable charismatique et magnifique cependant les couleurs vert fluo et noir de ce pokémon ne lui offrent pas cette apparence il dispose de 6 doigts pas vraiment une et se terre dans une grotte les dresseurs s'en servent cependant puisque c'est un pokémon légendaire Ils n'arrivent pas à distinguer l'emplacement exact de ses yeux top 8 beto chef. beto chef est un tas de muscles il est bien d'être musclé cependant les veines roses qui se font voir ne sont pas appréciables ces veines sont trop visibles l'ennemi de ce pokémon est le temps dieu d'apparence il a de gros cernes et un nez rouge qui laisse à faire désirer c'est un clou ou quoi Top 9 Magnazone Pokémon symbolise une sorte d'œuf de... mmh. mmh. en un mot C'est un objet volant pas apprécier l'opinion publique Il ressemble à un objet de vidéo pouvant en servir uniquement dans un film Ce Pokémon dispose de trois gros yeux pouvant électrocuter à mort Cependant il dispose aussi de trois micro aimants et d'une petite antenne au-dessus Qui lui donne une apparence de jouet télécommandé Sa forme ne fait pas de lui un Pokémon fin ou doté de charisme Magnazone finit donc neuvième de ce classement des Pokémon les plus laid. Top 10 Liputu Liputu est un pokémon avec de grosses lèvres vous n'aurez pas envie de les avoir sur vous c'est tout dit il a un style vestimentaire bien propre qui ne fait sûrement pas l'humanité en société et il ondule les hanches et entraîne dans une danse frénétique une imitation du twerk il n'est pas du tout beau d'avoir son cri terrifiant n'arrange rien du tout il figure à la dernière place du top 10 de ce classement sur ce, c'est la fin de ce top 10, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres idées de top 10, n'hésitez pas à les balancer, des idées de vidéos aussi. Et sur ce, je vous laisse liker, commenter et je vous dis à la prochaine